L'Electronic Links permet un accès rapide aux informations telles que les numéros de série et les versions du firmware. Ces informations peuvent être lues en direct ou à partir du fichier de programmation. Allez dans la page d'accueil et sélectionnez "Descriptif System. Cette fonctionnalité a pour avantage d'afficher les informations de tous les modules connectés au système. Les types de modules, les numéros de série et les versions du firmware et matériel sont tous affichés.